Durant euh, le passage de Mercure dans votre signe, votre intellect sera vif et vous serez attiré par les tâches qui exigent de la réflexion et des connaissances ainsi que des compétences intellectuelles. La communication deviendra l'outil le plus important pour vous et la plupart de vos négociations dérouleront à votre avantage.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 Les métiers dans le domaine des ventes et les activités commerciales seront très favorisés par ce passage aussi. Pour les prévisions quotidiennes, lundi, la lune sera dans les gémeaux. Et les plus chanceux seront les gémeaux, verso et balance, et les moins chanceux les cancers. Et vous, vous êtes ici, cher Taureau. Donc lundi, la Lune sera dans votre deuxième maison. Votre gouverneur Vénus est là aussi, dans cette même maison. Donc je dois vous avertir ne pas trop être impulsif au niveau de vos achats. Soyez prudent et surtout avec les achats en ligne, utilisant la carte de crédit. Des fois, quand nous ne voyons pas l'argent sortir de nos, de nos comptes bancaire immédiatement, cela pourrait nous encourager à dépenser plus. Mais c'est la fin du mois, quand nous devons payer la carte de crédit, que nous nous rendions compte que ce n'était pas vraiment une bonne idée de dépenser trop. Mardi et mercredi, la lune sera dans le cancer, votre troisième maison. Les plus chanceux seront les cancers, poissons, scorpions et les moins chanceux, les lions. Et vous, vous êtes ici, cher taureau. Donc, la lune sera dans votre troisième maison. Vous auriez une belle maîtrise de vos mots. Vous jouerez avec les mots comme un violoniste qui joue une belle pièce de musique. Vous capturez les gens avec votre doigté et votre diplomatie. En plus, votre créativité à ce niveau sera en éveil, alors si vous étiez écrivain, toute cette semaine sera très convenable pour amorcer quelque chose. Durant ces journées, vous pourriez avoir des communications stimulantes et intéressantes, ce qui pourrait stimuler davantage votre désir de communiquer et partager même vos so sentiments. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le lion. Les plus chanceux seront les lions, béliers sagittaire sagittaires, et les moins chanceux seront vous avec les Versos, scorpions et les vierges. Donc, jeudi et vendredi, la lune sera dans le lion, votre quatrième maison. Des tensions enterrées pourraient refaire surface sous les influences des énergies de cette période une certaine contrariété vous perturbera la tranquillité d'esprit de plus euh, votre impulsivité au niveau de votre parole sera très stimulée alors il faut absolument soigner vos propos et tourner la langue plusieurs fois dans votre bouche avant de vous prononcer et patienter la, la fin de la semaine sera beaucoup moins stressante pour vous. Par contre, la pression commence à s'alléger à partir de vendredi, surtout au niveau de votre foyer où vous sentirez la tendresse, la protection et la sécurité émotionnelle. Samedi et dimanche, la lune sera dans la Vierge, votre cinquième maison.